Voir plein les yeux et se sentir plus heureux Plantons des fleurs dans nos jardins Mille couleurs pour se sentir bien Rose, allez rose, camélia Rose et bleu, les hortensias Rouge, coquelicot, rouge, rose Les couleurs nous mettent en faux.